Hey Bonjour à tous Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo premier rendez-vous. Alors, en ce qui concerne la tenue, la préparation et tout ça, je laisse le soin à la jolie Laura de faire son Get Ready With Me et je vous invite à aller voir sa vidéo. Moi, personnellement, je vais traiter de tout ce qui est conseil. Jamais de la vie, on hésite entre se brosser les dents et manger un chewing-gum. On se lave les dents, c'est même plus important que se maquiller. Non mais oh là, hein Pour un premier rendez-vous, il faut choisir le bon lieu. Donc vous avez le choix entre parc, café, ciné. Enfin, de préférence un endroit public parce que bon, si vous l'avez rencontré sur Tinder et que c'est un fou furieux, vous pouvez toujours courir. Les choses à ne pas faire lors d'un premier rendez-vous. Faire que parler c'est très piquant, euh, après je sais pas si t'as déjà goûté oui. Après bon si t'as déjà goûté, euh, on, on pourra aller goûter autre chose T'as déjà goûté autre chose oui. après si t'as déjà goûté autre chose, c'est bien aussi c'est le jambon Écrire des essais basses C'est parti comme ça, c'était mon furé Que j'adorais, je l'ai lu à Noël, c'était Tati Tata qui l'a offert mm -hmm. J'espère que tu me comprends Tu parles de quoi déjà Ah. Oh. Ouais, Oh, c'est bon ce soda. Euh... Ouais, j'aime bien. Parler des ex euh, Après, bon, Arnaud, c'était un mauvais coup. Euh, je préférais son, son frère qui était euh, Jean-Bernard. Euh, c'était plutôt pas mal avec lui. Mais euh. Attends. Arnaud, François, Jean-Bébert, tout ça. Enfin, moi, c'est. Ça commence à. Pompon sur la Garande, d'accord Moi, je suis pas venu ici pour pas que tu me parles des ex, d'accord Et moi, je me casse. Oh, ça va. Se tromper de rendez-vous Tu fais quoi là Mais. En fait, t'es moche en vrai, t'étais plus beau en photo, hein. Je me casse. C'est la princesse. Bah si je me suis lavé. Non, mais attends, euh, moi je me prends quand je me lave. Alors tu vois, je mets trois shampoings. Tout d'abord, je mets un shampoing pour alléger mes cheveux. Mais moi pour aussi, les Non mais, euh, je suis en train de parler là. Tu peux me laisser finir Genre depuis tout à l'heure, tu fais que parler. Moi, je peux même pas parler une seule fois. Bref. Draguer la sardine ou attends, la Attends, c'est juste génial. On a beaucoup de points en commun, je trouve. Non mais oui, alors là. Euh... Comme nos amis Facebook d'ailleurs. Bah, <rire> Non, mais c'était cool. Euh, Bonsoir, que ça se passe bien. Oui, merci. Et je vous rajoute quelque chose Ah, ouais, moi je veux bien. Voilà, ici. Voilà, Merci. Bonsoir, Merci. Oui, donc. Euh... Elle est super bonne Quoi Elle est super bonne. Madame, revenez Quoi Non, mais toi, on s'en bat les couilles. Allez, casse-toi, on s'en a. Laissez un blanc très gênant. Ça va mmh. Je sais pas si je t'avais dit. Ça va et toi Ça va et toi et terminer le rendez-vous. Mais, mais ai ai cool. Attention, cette phrase sonne souvent comme Viens, on va baiser. Après, ça dépend de ce que vous voulez de la relation, mais bon, comme ça, vous êtes prévenus. <méris> évidemment, oui. On se rappelle Ouais. Ok. Pas de soucis. Aller, bonne soirée. Ciao. Mireille, t'as oublié ton bœuf séché hey. Salut Salut Alors ça parle quoi De lui Ouais. Euh... Moyen. Moyen Ouais. Non, non, très, très, très très moyen. Très bien c'est le... ça coupe de cheveux Franchement, c'est pas du tout ton signe. Non, non, non, c'est pas. Non, t'as raison, t'as raison. Non, t'as raison, voilà. je, je prends en compte. Super, désolé. Hein, mais... <rire> ouais, désolé, mais bon, il conseille pour moi, donc euh, voilà. après tout, euh, je peux pas me passer de lui. Désolé. Hum. Par contre, t'aurais pas un numéro, si je pas. Mais qu'est-ce que vous faites là Bah, je sais pas. Je... Écoute, hein. pour toi, il est pas bien, mais. Tout est si dans la vie, je veux dire. Mais euh, vous êtes euh, sérieux là oui. Ah non mais toi j'aime pas parle, tu m'aimes plus, tu me parles pas non plus, ailleurs you can't as long as you trust him.